Chalom bien aimé dans le Séné qui me suivait sur les avertis, que notre roi Yeshua vous bénisse abondamment, l'une vraiment à occasion qu'on l'a Je vais faire cette émission, euh, cette vidéo d'aujourd'hui vraiment à bilingue, français, Lingala, pour essayer un peu de passer le message à toutes ces deux langues, ou toutes ces deux communautés, ceux-là qui parlent Lingala et ceux-là qui parlent français, puisque je le Séné m'a mis à cœur réellement de parler sur ça, euh, mais je n'aimerais pas faire deux vidéos. C'est pourquoi je vais les faire en français, en Lingala. Et, euh, et si, si, si, surtout, ce que le Seigneur va nous conduire réellement aujourd'hui. Avant même de commencer, je vais prier pour laisser ces moments tellement du Seigneur. Prions. Merci Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce. Seigneur, je bénis ton Seigneur pour ta présence parmi nous, car je sais que cette mission que tu nous as donnée, cette mission que tu nous as léguée, Yahweh, c'est toi seul qui prends en contrôler toutes choses. C'est pourquoi je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui va suivre cette vidéo. Laisse que toutes ces connaissances, toutes mes connaissances ne puissent pas primer, mais seul ton esprit puisse nous parler. Yahweh, j'abandonne ce moment très tes sentiments conduis par ton esprit. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Lire pour comprendre. Lire pour comprendre. Deux points, Bible. Euh, cette vidéo va aider une personne. J'en suis convaincu. Puisque comme je venais de le dire, que le Seigneur m'a mis à cœur de te parler, ma sœur, à toi ma sœur, à toi mon frère, Puisque je remarque avec le temps que beaucoup de gens qui se disent chrétiens, nous, dans les avertis, nous utilisons plus le terme « disciple ». Pourquoi Puisque nous croyons que « chrétien » reste en, une connotation quand même euh, générale. Mais le disciple, c'est plus euh, quelqu'un qui suit un maître. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que euh, nous ne sommes pas nés dans une même, à une même époque avec Yeshua. Nous sommes nés réellement plus de 2000 ans après lui. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que nous ne sommes pas le disciple des disciples et des disciples, mais nous sommes directement le disciple de Yeshua. Pourquoi Puisqu'il a dit dans euh, euh, sa parole, euh, dans Jean chapitre 1, Qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de, de pont, il n'y a pas de médiateur. La Bible même nous confirme qu'il n'y a pas de médiateur entre nous et Dieu, à part lui-même Yeshua, qui est lui-même aussi Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de médiateur entre le Père spirituel, le grand frère spirituel, les fils, il y a pas, il y a pas de, je veux dire, il y a pas ces choses-là, donc en Dieu. Toute personne qui croit au Seigneur, euh, il conclut, je veux dire, une alliance avec lui, il devient un enfant, donc son enfant, et il traite directement avec lui. C'est pourquoi nous disons notre Père, notre Dieu, c'est-à-dire il est mon Dieu, il est aussi ton Dieu. Euh, vous comprenez ce que je vais vous dire. Nous sommes disciples puisque nous croyons au message que le prophète et le, et le disciple nous ont donné. Mais nous ne croyons pas aux disciples nous croyons aux messagers, c'est-à-dire à la personne qui leur a donné ces messages, c'est-à-dire à la personne de Yeshua HaMashiach. C'est ce qui est vraiment extraordinaire ici. Le but de cet enseignement est réellement d'amener quelque chose dans ta vie, toi qui me suis. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'étais encore dans des assemblées, le Seigneur a permis que je passe par là pour voir et apprendre et aussi regarder comment est-ce que ces gens, comment j'ai fonctionné. Et je me suis rendu compte après qu'il y avait des choses que nous avions appris. Il y, a, il y avait de, de, donc des cours que nous avions appris. Il y avait des de, de tactiques, des techniques que nous avions appris. Mais après tout ça, je remarquais que beaucoup de gens ont la parole théorique, mais en pratique, ils font pas ce qu'ils disent. C'est pourquoi c'est très important, lorsque tu lis la Bible, tu dois comprendre ce que tu lis. Et ainsi, ça va t'aider à aller quelque part avec le Seigneur. C'est pourquoi je suis, je suis en train de te dire que et Ok C'est-à-dire, comprenons quelque chose ici. Des fois, lorsque, aux autres la Bible, ce n'est pas toujours clair. Alors, je suis en train ici de voir que lorsque tu lis par exemple l'histoire de brigands et de voleurs, tout ça, tu as d'autres versions, ils ont écrit brigands et voleurs tu as d'autres versions, ils ont écrit deux brigands. C'est-à-dire, on ne comprend pas. Ou bien, si tu n'es pas animé de l'Esprit de Dieu, tu ne comprendras pas réellement ce qui est caché derrière la parole. Gloire au Seigneur que c'est par l'Esprit du Saint, c'est par l'Esprit Saint que nous comprenons la parole de Dieu. Yeshua nous a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit puisque c'est lui qui nous enseignera dans toute vérité. C'est pourquoi, même temps, on a Zoloba Awa. Il y a des choses que je, certes, préparer pour vous annoncer, mais aussi des choses qui vont sortir de moi que je n'ai pas pu préparer. Pourquoi Puisque le Saint-Esprit est autour est au-delà de notre connaissance. Le Saint-Esprit est au-delà de notre connaissance. Nous sommes limités au fait, en tant qu'humains. Nous sommes des créatures que Dieu a fait avec des limites. Par exemple, tu ne peux pas euh, directement mémoriser mille mots par, euh, par heure. Tu ne sauras pas puisque ton cerveau est limité. Et c'est pourquoi nous ne comptons pas sur notre force, nous ne comptons pas sur euh, notre connaissance, nous ne comptons pas surtout sur notre je sais pas préparation, nous comptons plus sur la grâce du Saint-Esprit. lire pour comprendre. Déjà dans ce qui est de la Bible, nous avons beaucoup de versions bibliques. ça part de là déjà, nous avons beaucoup de versions, biblique. Et le, donc la version la plus connue, c'est, on peut dire, c'est Louis Segond. Mais Louis Segond lui-même déjà a beaucoup de versions. Ça, ça veut dire, euh, il n'y a pas une confirmation directe ou nette pour dire que cette version ici est la meilleure. Il n'y en a pas. Beaucoup de gens, bien sûr, essayent de ou bien expliciter les pensées de ceux-là qui, qui nous ont précédés pour, pour rendre les choses faciles. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a, il y a de bien-aimés qui, en fait, ont, ont, se sont mis dans cette œuvre-là, de, de pouvoir, n'est-ce pas, vous, euh, amener, je vais dire, la connaissance ou bien prendre d'autres versions, comparer et en faire une autre version pour, n'est-ce pas, donner un éclairage à ceux-là qui lisent la Bible. Pourquoi Lorsque la Bible est mal composée, tu vas aussi lire des choses que tu vas peut-être comprendre par la grâce de Dieu, mais tu auras de lacunes. C'est pourquoi je te dis, lire pour comprendre, ça veut dire que tu ne peux pas te limiter à une version seulement. Non. Il faut au fait faire ce qu'on appelle la comparaison des écritures. Il faut prendre des versions différentes pour voir ce que l'autre a écrit. Il y a d'autres qui écrivent en français, en anglais, en lingala, ce n'est pas dans d'autres langues, mais ça, ça de fois... Des fois, ça complique, il y a des mots, il y a des termes qui compliquent aussi. C'est pourquoi c'est important de prendre le temps de faire cette comparaison, de faire euh, cette analyse, voir les mots, pour voir s'ils si ont, je vais dire, le même, euh, la, les mêmes significations, pour vous aider à bien comprendre. Ça ne sert à rien de bloquer des versets bibliques si vous ne comprenez pas. Lire pour comprendre, c'est très important. Et des fois même lorsque beaucoup de gens préparent des messages, ils pensent préparer des messages pour donner à d'autres. Mais ils oublient qu'avant que tu ne donnes quelque chose à quelqu'un, tu dois déjà être capable, n'est-ce pas, de comprendre ce que tu donnes. C'est pourquoi tu verras d'autres gens qui mènent une autre vie, mais ils donnent d'autres messages. Et après, tu, quand tu rentres dans sa propre vie, ce n'est pas ce qu'ils vous prêchent souvent. La parole de Dieu, c'est une vie. Euh, je je communiqué avec, je parle avec mon frère, un de mes frères aujourd'hui. Euh, je, je lui ai dit cela, que lorsque le Seigneur nous dit que mes paroles sont esprit et vie, euh, l'esprit, oui, mais la vie, c'est notre vie. Il faut que ta parole, il faut que la parole de Dieu, je veux dire, vive en toi. Il faut que tu vives la parole et que la parole vive en toi. Lorsque les gens vont te voir, ils verront que tu vis. Selon la parole de Dieu. En lisant la Bible, il n'y a, a pas toujours d'éclaircissement pour ce qui concerne les personnages, les événements. Quelquefois, la chronologie des faits de, de laisse la place à la confusion des lecteurs. Loin de moi, l'esprit de dénigrer le travail, ou l'œuvre, euh, l'œuvre, l'ouvrage euh, biblique, loin de moi, l'esprit même de dénigrer le travail. Mais je suis en train ici de dire des choses que nous avions compris, puisque ça fait longtemps que nous sommes ici dans cette euh, moisson. Et on en a vu des versions, je vais vous dire. Et souvent, beaucoup de gens prennent des, des, des, des versions selon eux, selon, selon, selon leur, je vais dire, euh, euh, euh, euh, philosophie selon leur foi, selon leur conviction aussi comprenez ces choses mes bien aimés mais il y a question ici de faire jaillir la lumière non pas par euh, la philosophie l'amour de la sagesse non mais plutôt par le Saint-Esprit du Maître Yeshua notre Dieu il est important que lorsque je disais que je parlais avec mon frère, je dis, il faut comprendre ça. Mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire la vie que toi tu vis, comme la personne qui véhicule le message. « Et Bongi Ozala »« Exemplaire cambozo l'oba. Ne volez pas, il ne faut pas voler les gens. Mais toi tu prends des dîmes et des offrandes. En, tu en achètes de voitures et des, pas de, de, de véhicules et, de, et de, de, de, de, des habits pour tes femmes et pour tes enfants. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de prêcher. C'est-à-dire, toi-même qui prêche le genre de ne pas voler, tu es en train de voler. Avant, c'est Dieu qui parlait pour les lévites les et il parlait par rapport à la dîme et aux offrandes. Nous sommes là dans, la, dans le livre de Malachie. Mais aujourd'hui, c'est plus Dieu qui parle, c'est toi qui, tu, qui, tu, tu, qui tu, tu, tu deviens Dieu, en fait. Tu parles à, à sa place, et pourtant, l'argent que tu vas recevoir, ce n'est pas pour euh, donner aux lévites, puisqu'ils n'existent plus. C'est pour toi, pour ta poche, et tes enfants, et ta femme, et tes voyages dans de première classes. Pourquoi Si tu veux une vie, n'est-ce pas, euh, une, une vie de luxe que tu veux. Écoutez, Lorsque tu veux prêcher, lorsque tu veux lire, ou bien quand tu lis la parole, tu dois comprendre ce que tu lis. Et des fois, oh, qu'est-ce que moi je fais Avant même de commencer la méditation, je prends le temps de prier, puisque tu ne peux pas vouloir avoir quelque chose de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, si tu n'es pas en contact avec lui, par donc permanent. Si tu n'es pas en contact permanent avec Dieu, tu ne peux pas recevoir quelque chose de lui, au en fait. Et moi, je te dit que, euh, de fois, beaucoup de gens pensent que, oui, même, je n'ai pas besoin de faire l'étude biblique, puisque je ne veux pas être prédicateur. Ce n'est pas de ça qu'ils sont en train de parler. Ils sont en train ici de parler de la vie que tu veux, que, euh, comment dire, de, de, de, de l'éclairage, de la lumière que tu veux avoir dans ta vie, mon bien-aimé. Et après, qu'est-ce que tu vas en faire Même dans ta vie courante, tu peux toujours utiliser, n'est-ce pas, les choses que tu, tu apprends de Dieu ce que les choses que nous apprenons de Dieu, c'est ça qui constitue même la vie humaine. Les lois de ce monde sont penchées, sont penchées aussi à la loi de Dieu. Lire pour comprendre. Ne lis pas pour montrer combien de versets tu as bloqués. Ne lis pas pour, pour, pour, pour dire, exposer ou bien pour, euh, n'est-ce pas, prouver ta connaissance. Non. Tu, donc, tu veux lire cette Bible pour comprendre, n'est-ce pas, les textes les contextes de ce que suis en train de lire. Et surtout par la grâce de Dieu, lorsque tu les lis avec, avec un cœur humble, le Seigneur t'aidera, n'est-ce pas, à avancer. Ça fait quelques temps, je parlais de personnages bibliques. Par rapport à ces messages, je veux prendre euh, un personnage biblique que je réellement aussi partager avec vous et voir comment est-ce que euh, toi qui me suis, si tu connaissais ces choses. Je suis en train ici de parler de la connaissance de la parole de Yeshua. Et lorsque nous lisons la Bible, c'est un paquet bien sûr. Et ce n'est même pas le 100% de ce que le Seigneur est. Mais pour nous qui lisons la Bible, nous sommes lecteurs de la Bible puisque nous voulons connaître ce qui s'est passé avant nous, ce qui, est, ce qui viendra après nous. Et notre vie est réellement connectée avec la parole de Dieu chaque jour. Et lorsque tu lis la Bible chaque jour, tu dois aussi comprendre ce que tu lis pour que tu puisses avancer dans la foi et aussi tu puisses aussi gagner d'autres gens pour le Seigneur. Je vais prendre cette... Euh, comment dire, je suis parti, hein, je vais faire ici. Parlons de Ananias. Le nom Ananias, Tangoyo, qui déjà, tu te dis, ah oh, je connais ces noms. Oui, je sais que tu les connais. Ananias. Et souvent, lorsqu'on parle de, de Ananias, on fait directement la corrélation euh, co -la la co avec euh, Sapphira. N'est-ce pas vrai? Ananias était le mari à Saphira. Ananias, c'est ça qui il y a Saphira. Ce qui est important ici, par rapport à notre rubrique, c'est qu'il n'y avait pas seulement un Ananias dans la Bible. Et peut-être que tu ne sais pas, peut-être peut que tu le sais, peut-être tu le savais, mais pas réellement bien, pas, pas exactement. Je vais ici, avec toi que me suis, faire, n'est-ce pas, cette petite étude sur le nom Ananias dans la Bible. En fait, dans la Bible, il y a trois sortes ou trois personnages ou trois hommes qui s'appelaient Ananias. Trois. Nous les saurons dans quelques minutes ici. Pourquoi je vous dis ça Imaginez-vous qu'une personne est en train de prêcher et il voit le nom de Ananias surgir dans la Bible. Et ce qui est encore dangereux ici, c'est que tous les trois Ananias se trouvent dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et si je mets bon, bonne mémoire, tous ces trois se trouvent dans les, dans les livres de, des actes des apôtres. Imaginez-vous, c'est pourquoi je vous dis souvent, mes frères, mes sœurs, je le répète encore, « Botanga, Bible, la journalité. » Ne lisez pas la Bible comme un journal. Prenez le temps de faire une étude lorsque même tu lis un verset ou un, un chapitre. Ayez l'habitude de lire tout le, tous les chapitres pour comprendre. Avant de comprendre le contexte de quelque chose, tu dois lire... Toute la lecture, tu as fait toute la lecture pour comprendre ça. Et cela va t'aider, n'est-ce pas, à comprendre ce que l'esprit veut te parler. Pourquoi? Puisque si tu ne fais que lire une petite partie de verset, et tu vas, je rater même euh, la vraie histoire ou bien donc la pensée derrière ces versets. C'est pourquoi c'est très important. Tu peux lire un verset, mais il faut toujours avoir l'idée de, euh, de rentrer pour lire le, de, tout le chapitre afin de comprendre. Parce que ce comprendre. Il faut pour comprendre. Donc, il y a trois ananias dans la Bible. Tous ces trois ananias se trouvent dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et tous ces trois ananias se trouvent aux actes des apôtres, dans le livre des actes des apôtres. Alors c'est très capital de déceler, de comprendre, d'extirper là, tout, tout, tout, toutes ces connaissances, tous ces noms et par rapport à ce que je suis en train de dire là, pour comprendre l'idée générale de ce que je suis en train de lire. Sinon tu vas te contredire même dans la prédication, tu vas te contredire dans l'explication, tu vas te contredire même dans donc, dans, dans les contes, lorsque tu vas commencer à raconter comme ça, tu vas, tu vas dire des choses qui ne sont pas vraies. Même quand, quand je fais tout ça, je sais que seul le Seigneur Yeshua peut, n'est-ce pas, t'éclairer. Bien sûr, par son esprit. Mais moi, je te donne quelques astuces, je te donne quelques tips pour que tu puisses, n'est-ce pas, arriver à comprendre de quoi il s'agit ici. Mais avant que je ne puisse avancer avec ce que je suis en train de dire, je vais te poser une question. Mon frère, ma soeur, je prends d'abord un lingala. Est-ce que tu es sûr que tu es né de nouveau? sûr que tu es né de nouveau? Tu es sûr que tu es né de nouveau? Tu es sûr que tu on assure vraiment que on dit de vrai, de vrai. Vous assurez a de vrai, de vrai. Vous assurez Que a de vrai, de a de rien a a on de a a On de es-tu réellement sûr que tu es né de nouveau? Es-tu réellement sûr que tu as donné ta vie à Yeshua? Au Père, dans un pasteur, une église, un pentecôtiste, un protestant, un kimbagiste, un Est-ce que tu es sûr réellement que tu es né de nouveau? C'est d'abord la première question, puisque sans ça à rien tout ce que nous sommes en train de faire si vous ne vous répandez pas. Le premier message que Yeshua avait prêché, c'était "Repentez-vous, il faut vous repentir." la changer façon à Bon, bon, mabe, mabe Parce que mabe, c'est comme une personne qui, En fait, depuis bon, bon naturellement que, on comme Regarde-toi par rapport à ce que je suis en train de dire. Regarde par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Si tu te retrouves, même avec quelques pourcentages, ce que je suis en train de dire change. Lorsque nous disons que le Seigneur est notre maître. En lingala, nous disons, Azan Kolo Nabiso. On Kolo, c'est le propriétaire. Nous lui devons tout, alors tout. Donne ta vie à Yeshua. répands toi Abandonne ta vie de péché. Laisse la place au Saint-Esprit. Avance avec lui. Tu verras qu'il va faire des choses dans ta vie. Et tu me poseras la question. Mais je vais faire comment pour croire, puisque moi je pense que depuis mon enfance, je suis à, à l'église, depuis mon enfance, je suis né dans une famille chrétienne, tout ça. Et il faut y sûr. on peut être né dans une famille chrétienne. Job avait avec, avec ses, ses enfants aussi, mais ses enfants ne craignaient pas Dieu comme lui. Sodome et Gomorrah, nous avons vu l'histoire de, de Lot et sa femme et ses, et ses filles. La femme n'a pas, pas écouté, n'a pas entendu la voix de Dieu. Elle n'a pas écouté la voix de Dieu. Elle est restée comme un, comme un bloc. C'est pourquoi, dans okay, ce sens que le salut est tellement individuel que chaque fois, tu dois faire ce qu'on appelle l'introspection. Tu dois faire ce qu'on appelle l'examen des consciences. Romain 10 nous dit, toi qui me poses la question, comment faire pour... Pour croire, ou bien pour savoir si tu es en Christ ou pas, Romain 10 nous dit, il faut que tu croyes et que tu confesses le nom de Yeshua Hamashiach. On dit non, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon roi. On dit il est le chemin, la vérité et la vie. Ephésiens 2, 8, et car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Non, non, non, non, non. Il faut comprendre que tu es sauvé par la grâce, la grâce est là, mais toi tu dois vivre dans la sanctification et dans l'amour pour que tu reçoives le, la vie éternelle pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, t'agréer. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous dit, verset 6, « Ne dormons pas, ne, ne, ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, en, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu, la cuirasse de la foi et de l'amour la, ou de la charité, et ayant pour, pour on casque l'espérance du salut. Car Dieu nous a, ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions, ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Est-ce que ça l'a rango? Je rends grâce à Dieu pour nos frères, nos frères, nos soeurs, nos katia, les avertis, tout ça l'a gango tout ça qu'on s'exhortait mutuellement, réciproquement, réciproquement. Tandis qu'on s'édifiez les uns et les autres, Très important. Donc, chaque personne qui marche, qui, donc qui ne marche pas dans le Seigneur, Yeshua, il est au fait dans le ténèbre. C'est pourquoi même Nakati, il, il y a les avertis. Nous avons ce que nous appelons le verset clé. Hein. Notre, ce que le Seigneur nous a donné, c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. J'allais dire, « Nathagnons rapidement. Vous donc, oh bien-aimés, qui Êtes averti, mettez-vous sur, sur vos gardes euh, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Hamashia, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ça dit, Oh Ezali, message obusse joie par rapport à Moussala Oh Ça dit, nous voulons croître à la connaissance du Seigneur. Mais entre-temps, ton lingui, te plaire Seulement croître, n'a qu'à ta connaissance. Naïe. Quand on dit connaissance, naïe, ça dit lorsque tu es en train de rester, lorsque tu restes, je vais dire, à ses pieds, tu apprends des choses. Je ne vais pas oublier un annias, 1 pierre chapitre 2, verset 9 nous dit Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur nous a menés dans ces champs pour travailler par rapport aux messages qui vont, n'est-ce pas, donner vie aux hommes et aux femmes qui nous suivent. Et en fait, nous sommes là pour vous donner la lumière qui est même Yeshua, afin que ce que vous avez lumières, Wana, ou changer façon à de vivre, tu auras le temps, mais sauver d'autres gens. Tout ce qui est Ananias. Je disais qu'il y avait trois Ananias dans la Bible. Donc, ce qu'on a dit rapidement, il y a trois Ananias dans la Bible, il y a trois sortes d'Ananias dans la Bible. Déjà, le nom, Ananias c'est un nom, qui euh, y a un nom, ya ba juif. Et Ananias c'est un il y avait, a été miséricordieux. « Ananias » et « Hananias » et « mais dans le grec « Ananias »« Yahweh a été miséricordieux »« Tout le monde la première Ananias »« Tout le primitive na Jérusalem » nous parlons ici de lorsque vous connaissez l'histoire dans Actes chapitre 4 lorsque euh, les apôtres étaient ensemble avec euh, toute l'assemblée les gens venaient avec euh, l'argent de leurs biens vendus et Ananias, avec sa femme sa fille comme j'avais dit au début a ça l'un riche dans cette assemblée mais malheureusement qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont accepté n'est-ce pas de vendre leur parcelle, mais mais bah, bah concocté concocter bah, sali euh, ou, bah, ou, bah, ou comment dirais-je euh, bah, conspirer toi Conspirer, il y en a moins que nous avons un bon nous un bon nous Nous allons prendre un peu, nous allons, laisser, nous allons leur donner un peu et garder l'autre argent. Mais pour que cela ne, fasse, ne, se, ne, se, ne se fasse pas voir, moi je vais d'abord aller, son mari, et toi tu viendras après, donc sa fille. Alors ils ont fait ce qu'ils ont fait. Malheureusement pour eux, ces jours-là, le Saint-Esprit les a tous tués. Ça c'était le premier. Ananias, dans église primitive, il y a Jérusalem. Pour comprendre cela, Actes Apôtres chapitre 4, il y a un Le deuxième Ananias, il y a joué Ananias qui rôle dans la vie, il y a l'apôtre Paul. Il y apôtre l'apôtre Paul a d'abord sol, tant qu'il y damas, route à Damas, pour traquer les chrétiens. Le Seigneur lui a, n'est-ce pas, attrapé dans Le Seigneur lui a fait tomber et il a, en fait, expérimenté la force, la puissance du Seigneur. Donc même, il ne pouvait même plus voir. Le Seigneur lui dit, mais pourquoi me persécutes tu Parce que lui ne savait pas, en fait, il était ignorant. Et qu'est-ce qui s'est passé Atikala Bongo aveugle. Il est resté comme ça, aveugle, pendant quelques temps. Je pense même trois jours. Maintenant, c'est dans le songe que le Seigneur maintenant va faire apparaître à Ananias, le, deux, le, le deuxième Ananias, « Pona Kende Koussambella, n'est-ce pas Pona Sol, ou bien Paul, afin qu'il a recouvré Vunaé, de Ananias a pour Pona Paul. » Pour comprendre cette histoire et voir ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 9. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui n'a pas bien compris ce que je suis en train de dire ici. Auteurs non, voyez-vous des gens comme Ananias, qui grâce à pour Paul à ici mais Tu vas tu vas au fait faire ce qu'on appelle l'amalgame. Pourquoi tu n'es pas au courant de ça? Et nous avons eu cette grâce. De nous asseoir, de lire, de comprendre. Pour venir avec ça, nous ne sommes pas plus, donc plus meilleurs, nous ne sommes pas, pas extraordinaires, non. Nous prenons le temps avec le Seigneur. C'est pourquoi je t'encourage, mon frère, ma soeur, d'avoir même un jour par semaine. Là où tu es vraiment devant, devant le Seigneur avec ta Bible, avec, n'est-ce pas, euh, comment dirais-je, euh, le temps que tu donnes par rapport à la lecture biblique, à, à, à l'étude biblique pour que le Seigneur puisse aussi te parler. C'est possible. Donc, pour lire l'histoire de l'Ananias euh, numéro 2, c'est lui qui a réellement joué le rôle dans la vie de Paul, c'est dans l'acte des Apôtres la chapitre 9, vous allez lire cette histoire-là. Et Paul même lui, lui aussi a parlé, a parlé de cet Ananias dans le livre des Dactes des Apôtres, toujours au chapitre 22. Maintenant, le troisième Ananias ici, c'est quelqu'un qui est peu cité dans la parole de Dieu. Ce maître, c'est Ananias, c'est Ananias, il était au en fait un grand prêtre de Jérusalem. Quelqu'un de plus méchant. Trop méchant. Jusqu'au niveau que même les Juifs ne l'aimaient pas. Et mais les Romains l'aimaient. C'est lui-même qui a comploté pour que l'apôtre Paul soit arrêté, soit traduit en justice. C'est lui-même qui a comploté qu'il a voulu en fait continuer presque le travail que l'apôtre Paul faisait. Et vous allez lire cette, son histoire dans l'acte des Apôtres, chapitre 23 déjà. Vous allez lire cette histoire de, donc de, de, du troisième Ananias. Troisième Ananias. Et vous allez lire ça pour comprendre réellement, c'est lui-même qui a ordonné qu'on frappe, n'est-ce pas euh, Donc Paul et sa fin était, au fait, euh, euh, comment dirais-je que les, les Juifs euh, n'étaient pas contents de lui, ils l'ont réellement tué. Lui, il est mort comme ça, donc euh, frappé par euh, une foule de gens. Donc euh, lire ça euh, dans Actes chapitre 23, vous allez comprendre l'histoire. Donc, nous comprenons ici que Yeshua nous a fait du bien en nous donnant la grâce de vivre dans cette époque ici où on peut lire la Bible comprendre l'histoire. Je disais à mon frère que nous avons l'histoire de l'humanité, l'histoire de la vie passée, présente et future dans nos maisons, cachée dans, une, dans un livre qu'on appelle « Bible ». Mais est-ce qu'as-tu le temps de lire ça Et je te demanderai de prendre le temps de prier par rapport à, à ces thèmes, prier par rapport à la croissance spirituelle, prier par rapport à la connaissance spirituelle. Pas une connaissance pour prouver, mais une connaissance pour, pour grandir dans la foi. Que le Seigneur te donne la force, n'est-ce pas, de continuer et de, de faire sa volonté et par son esprit, comme il a dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7, il a dit Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit, Actes Apôtres, chapitre 2, et c'est même, même ce Saint-Esprit, Saint-Saint-Esprit, est en train d'œuvrer de, de dans nos vies. Et c'est par lui que nous aurons la connaissance parfaite de la personne de Yeshua HaMashiach. Soyez vraiment bénis par rapport à ces messages. lire pour comprendre. S'il y a des questions comme d'habitude, posez-nous, nous serons heureux de vous répondre. Et aussi, nous allons nous revoir dans une prochaine émission ou vidéo. S'il y a vraiment des questions, comme je vous dis, n'hésitez pas surtout à écrire. Écrivez sur WhatsApp pour avoir n'est-ce pas, aussi des réponses par rapport à vos questions et aussi s'il y a d'autres choses que nous allons, que nous allons comment dire, développer plus tard dans une autre émission nous, aurons, nous reviendrons, je veux dire, pour vous donner ce que le Seigneur nous a donné aussi et c'est par, par ici que nous allons mettre point interne euh, à cette euh, vidéo soyez bénis au nom de Yeshua, Shalom